Bonjour, je m'appelle Benoît Clodon et je suis enseignant-chercheur à l'université de Rennes 1. Donc, à la fin de son cours d'analyse à l'école polytechnique, publié en 1887, euh, Jordan aborde l'étude des courbes continues. Donc, ce sont des courbes tracées dans le plan et qui sont représentées par deux fonctions, f et φ et qui sont continues en la variable réelle t. Alors Il s'intéresse tout particulièrement donc, aux, aux courbes qui sont donc fermées, c'est-à-dire celles pour lesquelles f et phi ont une période commune, et euh, également simple, c'est-à-dire ne présentant aucune auto-intersection. Et donc après euh, 6-7 pages de mathématiques assez denses, euh, il en arrive à la conclusion suivante. Une courbe ferme et simple divise le plan en deux régions, l'une intérieure et l'autre extérieure. Alors, euh, avant toute chose, euh, donnons quelques illustrations donc, de ces notions. Donc, exemple très simple, donc euh, l'ellipse est un, un exemple de courbe simple, la lemniscate, elle, présente un point d'auto-intersection, donc euh, n'est pas simple. Et en revanche, donc, contrairement à ce que la dénomination peut laisser penser, une courbe simple ne l'est pas forcément. On verra après donc, des exemples encore plus euh, sauvages. Alors, euh, voyons euh, maintenant pourquoi cet énoncé n'est pas si intuitif qu'il y paraît. Donc, tout d'abord, euh, être à l'intérieur ou à l'extérieur euh, d'une courbe fermée simple est une propriété globale, la connaissance euh, locale de la courbe ne suffit en aucun cas à déterminer si le point A est dedans ou dehors. Et de plus, les dessins sont trompeurs, euh, comme les apparences, et donc euh, il existe tout un bestiaire de, de courbes, euh, même fermées, donc, qui ont été largement étudiées par les mathématiciens du XIXe siècle. Donc, par exemple, ici, la courbe de Moore est une courbe qui est obtenue donc, euh, comme limite de courbes fermées simples, mais à la fin, la courbe obtenue finit par remplir un carré. Donc, les premiers exemples avaient été obtenus par, par Péano, bien sûr. Euh, et euh, donc dans cet exemple-là, il n'est hors de question de parler de points intérieur. Alors comme j'ai déjà dit, il n'est pas si facile que ça de savoir si on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe simple, même sur un exemple euh, formé d'une ligne polygonale. Donc ici, qui de A ou B est intérieur, c'est le point A. Alors comment, euh, géométriquement, comment repérer cela donc on va se donner une euh, ligne polygonale, quelconque, non nécessairement simple, et puis euh, un point A, donc hors de cette ligne, et puis issu de A, une demi-droite, euh, et on va compter le point de, nombre de points d'intersection entre euh, cette droite et la ligne polygonale. Et on constate que quand la direction de la droite varie, eh bien, le nombre de points varie, mais il y a une quantité qui va rester fixée, c'est le nombre, euh, c'est la parité de ce nombre. Donc on est, par, on est passé de 1 point à 3 points d'intersection, ici 5 points d'intersection. Ici, on constate que la parité est préservée. Alors, faisons la même chose pour un point B dans une zone adjacente. Donc, ici, on a deux points d'intersection, six points d'intersection, quatre points d'intersection. Donc, cela permet de distinguer euh, les points du plan en deux types. Donc, ceux pour lesquels euh, la, le nombre d'intersections est une quantité paire. ce seront les points extérieurs et les autres, les points intérieurs, ceux pour lesquels la quantité est impair. Et donc, dans le cas d'une ligne non simple, on peut arriver donc à la situation où certains points extérieurs se retrouvent coincés donc au milieu de points intérieurs. Alors euh, j'aimerais euh, finir avec euh, donc un plaidoyer en faveur de Jordan. Et donc euh, pour cela revenons à l'histoire et donc à, à l'accueil qui fut réservé à la démonstration de, originale de Jordan, donc euh, publiée en 1887 comme je l'ai dit. Et euh, quelques années plus tard, en 1905, euh, Oswald Veblen. Euh, publie un article dont l'Inkipit ne laisse aucun doute euh, sur l'opinion de, de l'auteur. Parlant de la démonstration de, originale de Jordan, il en dit la chose suivante Sa démonstration, cependant, n'est pas satisfaisante aux yeux de nombreux mathématiciens. Et euh, cette opinion prévaudra pendant euh, près d'un siècle. Et donc, euh, il faut attendre euh, donc, euh, 2007 pour que Thomas Hales euh, réhabilite, en quelque sorte, la démonstration de Jordan. Donc, euh, Bien que tout, presque toutes les références modernes créditent de de la première démonstration correcte, euh, donc Hales fait l'effort de, de retraduire la démonstration de Jordan dans un langage plus contemporain, mais tout en préservant les, les idées originales. Et donc, il, il en conclut la chose suivante. Euh, « Si l'histoire a, a comblé les interstices de telle sorte que les discernés relèvent du défi, alors cela plaide avec la plus grande force, en la faveur de Jordan. Merci.